Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. nous allons voir aujourd'hui la palette symbole. Alors la palette symbole, je vais vous montrer où elle se trouve. Dans objet, ici on a symbole. Donc on a plusieurs types de symboles par défaut. Vous voyez j'en fais défiler quelques-uns. Donc ça c'est vraiment ceux qui sont à l'ouverture de l'InScape. Moi je vous propose de créer ici votre propre jeu de symboles qui s'ouvrira automatiquement lorsque vous lancerez Inkscape. Parce que donc ici, on a le document, euh, document courant. Alors, document courant, c'est pas mal. C'est-à-dire que tous les symboles que vous allez créer, voilà, comme ceci, donc je groupe, j'ai la possibilité donc de les enregistrer ici, dans mon document courant. Lorsque je vais enregistrer donc mon fichier, je vais l'appeler dessin, voilà, dessin 1, c'est pas mal. Euh, si je ferme Inkscape et que je le réouvre, eh bien dans mes documents courants, je n'ai plus rien. Si maintenant j'ouvre ici mon dessin 1, hop, à ce moment-là, je retrouve mes symboles. Euh, moi, je trouve que c'est plus pratique d'avoir euh, les symboles, voilà, titre symbole, euh, qui, qui apparaît tout de suite. Donc pour cela, on va voir deux choses. Donc il faut ici, dans le dossier symbole, glisser vos propres, euh, vos propres symboles. Donc ça se situe dans User, Share, Inkscape Symbol. Alors sur Ubuntu, il est possible que ce dossier, notamment tous les dossiers InScape, soient verrouillés, c'est-à-dire qu'il y a un petit cadenas. Donc il faut aller ici dans le terminal, où vous allez, euh, voilà, taper la terminale. terminal, voilà, vous lancez donc une fenêtre terminale. Et dans cette fenêtre terminale, vous allez copier ce code, donc sudo schmod-r77usershareinscape. user share donc vous allez valider, il vous demande votre mot de passe que vous allez taper, hop, à ce moment-là, voilà, il a déverrouillé, vous pouvez maintenant facilement modifier ici euh, votre fichier, euh, que je mettrai bien sûr sur le site monsymbole.svg. Donc je vais ouvrir ce petit fichier-là avec un logiciel de texte, donc là ça paraît peut-être un peu compliqué, mais n'ayez pas peur, voilà, je vais enlever tout ce qui ne nous concerne pas trop. Voilà. donc là c'est nettement plus simple donc je mettrai ça sur le site en téléchargement donc on va voir un petit peu ce fichier à quoi il correspond donc tout ça bah, c'est du blabla SVG hein. j'aurais peut-être même dû le supprimer c'est pas, pas vraiment indispensable hein, voilà hop je le supprime comme ça c'est encore plus simple alors j'ai fait une bêtise non c'est bon voilà c'est bon donc on va voir le titre ici de votre euh, fichier qui va s'afficher. Une petite description donc à quoi sert ce symbole. Euh, et voilà donc ici vous allez créer donc deux balises symboles. Ici vous allez mettre le nom de, de votre petit but Voilà ça va être un personnage donc on va mettre perso1. Là une petite ligne de code, je ne sais pas trop à quoi ça sert ça. Euh, ici le titre du symbole donc ce sera perso1. Perso1 voilà. Si vous en mettez un deuxième, et bien ici vous allez mettre le nom du deuxième symbole. Donc une fois que ça c'est fait, on retourne dans Inkscape. Voilà, on va, on va peut-être créer un, un tout petit personnage vraiment très très vite fait pour vous montrer. Voilà une tête, je duplique, je vais lui faire donc deux petits yeux, tac, vite fait, un petit corps comme ça que je vais mettre à l'arrière. faire deux petits pieds, hop, hop. comme ceci, et deux petites mains, enfin deux petits bras plutôt, donc je duplique, hop. et que je mets à l'arrière, voilà donc là j'ai mon petit personnage, donc qu'est ce que je fais, ben, je n'ai qu'à grouper, je vais pour euh, plus de facilité euh, donc faire apparaître l'éditeur XML, alors l'éditeur XML je crois que c'est voilà c'est ici je vais l'appeler perso ça va nous aider après à, à l'identifier dans le fichier texte j'enregistre mon petit document qui va s'appeler dessin 2 svg j'enregistre je ferme inkscape ce fichier svg bah, je vais l'ouvrir avec un logique, un éditeur de texte comme ceci donc je fais rechercher bah, il s'appelle perso voilà perso est ici et eh j'ai qu'à copier ici, donc, de, de la balise G jusqu'à la balise G en bas. Alors, donc là, il faut faire glisser. Voilà, jusqu'à la balise ici. Donc, je copie tout ça. Copier. Et je vais mettre ça, donc, voilà, dans mon fichier symbole. Voilà, qui est ici. Donc, je crée de l'espace. Donc, entre les deux balises symbole et juste ici, sous la balise euh, titre, titre, je colle, donc c'est du texte hein, tout simplement, et j'enregistre. Hop, voilà, c'est fait. C'est fini, c'était aussi simple que ça. Donc je ferme tout ça qui ne m'intéresse pas. Maintenant, donc ça a bien été enregistré là-dessus. Voilà, modifié à 22h37, c'est parfait. Et si je joue Inkscape, je vais ici dans le titre de mon symbole, qu'est-ce que je retrouve, mon petit personnage Hop, tout simplement. Donc si je souhaite l'éditer, eh bien rien de plus simple, je sélectionne ici, couper le lien et je dégroupe. Voilà, et je peux maintenant bah, changer les couleurs. Voilà pour ce tout petit tuto, j'espère que cela vous sera utile et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.